Rechercher à l'aide d'expression. Afin d'assurer que les mots de votre recherche soient recherchés ensemble, vous pouvez rechercher à l'aide d'expression. Pour mieux comprendre, savons-nous de la question suivante en guise d'exemple. Lorsque vous insérez des termes dans une boîte de recherche, dans la plupart des cas, les bases de données traitent les termes de manière séparée. Les résultats de votre recherche comprendront des articles et des livres dans lesquels les termes se retrouvent, mais pas nécessairement collés ensemble. Ceci fournit un grand nombre de résultats de recherche, dont plusieurs ne sont peut-être pas pertinents. Afin d'améliorer la pertinence de vos résultats, il peut être souhaitable de rechercher les termes uniquement dans les contextes où ils se collent. C'est ce qu'on appelle des expressions. Par exemple, « voiture électrique » et « impact environnementaux » sont des expressions afin de rechercher des groupes de mots et non les mots individuels qui les composent « de guillemets anglais. La recherche effectuée fournit alors les articles contenant ces expressions exactes, donc moins de résultats. Les résultats fournis sont cependant beaucoup plus pertinents à votre recherche. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels de notre série « Advanced Searching » pour plus de conseils.